Bonjour à tous, c'est Emmanuel, votre ultra néolibéral favori. Et aujourd'hui, je vais parler de la flat tax. En effet, vous avez été nombreux à me poser des questions dans les commentaires autour de la flat tax. Qu'est-ce que c'est exactement Comment est-ce que ça fonctionne Quels sont les avantages et inconvénients Qu'est-ce que j'en pense Et je voulais aujourd'hui prendre le temps bah, de justement répondre à ces questions un peu plus en détail et rentrer un peu dans ce sujet très intéressant qui est la fiscalité. Première chose que je voudrais faire avant de commencer, ce serait de faire un, quelques rappels en termes de vocabulaire et de concepts, parce que des fois, tout le monde n'arrive pas forcément à saisir toutes ces nuances. D'abord, juste en, sur les termes, la différence entre, comprendre la différence entre un montant et un taux. Le montant, c'est ce que vous inscrivez en bas du chèque quand vous réglez vos impôts, alors que le taux, c'est le pourcentage de la base, donc là, dans ce qu'on va parler aujourd'hui, surtout du revenu, que vous allez payer en impôts. Et ensuite, vous avez trois grandes familles d'imposition. Il y en a d'autres après, mais bon, on va en on parler que de, de trois aujourd'hui, qui sont l'impôt forfaitaire. Donc un impôt forfaitaire, c'est un impôt dont le montant est fixe. Tout le monde paye le montant, quelle que soit votre situation, quel que soit votre revenu, euh, je ne sais quoi. L'exemple qu'on a en France, c'est la redevance télé, où chacun paye le même montant pour la redevance TV, quel que soit le nombre d'enfants, de votre revenu, etc., etc. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle un impôt proportionnel, plus connu sous le nom de « flat tax ». Et le concept est relativement simple, vous avez un taux unique, quelle que soit votre situation. Le montant varie, bien entendu, parce que c'est un pourcentage, mais le taux reste le même. Les deux exemples que je peux vous citer pour cela en France sont la CSG, qui sert à financer, c'est un impôt qui sert à financer la sécurité sociale, et la TVA, qui est une taxe de 20% de ce que vous consommez. Et donc après, si vous consommez plus, eh bien, vous allez payer plus de TVA dessus, mais le taux de TVA est le même que vous soyez riche ou pauvre. Et enfin, vous avez le fameux impôt proportionnel, qui est en fait l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que vous prenez votre revenu, vous le découpez en différentes tranches, et chaque tranche a un taux d'imposition qui est différent. Et bien entendu, plus vous montez dans les tranches, plus le taux monte. Je voulais faire ce rappel parce que beaucoup de gens confondent un impôt forfaitaire et un impôt proportionnel. On me dit souvent, mais Emmanuel, la flat tax est injuste parce que tout le monde paye la même chose, riche ou pauvre. Non, c'est faux si quelqu'un vous dit qu'avec une flat tax, tout le monde paye la même chose, soit cette personne n'a pas compris qu'est-ce que c'est que la flat tax, elle confond avec un impôt parfaitaire, soit cette personne ne sait pas calculer un pourcentage. Si vous gagnez 10 fois plus que la moyenne des Français, vous allez payer 10 fois plus d'impôts que la moyenne des Français. C'est pas parce que le taux reste identique que le montant reste identique. Le premier point à observer sur l'impôt sur le revenu est qu'il est extrêmement politisé et très mal vécu par les Français. Alors que si on prend du recul et on regarde un peu au des finances publiques dans le détail, l'impôt sur le revenu n'est pas la première source de revenus de l'État. En effet, l'impôt sur le revenu ne représente que 75 milliards d'euros de recettes de l'État, ce qui peut paraître beaucoup, mais à côté de cela, vous avez la CSG pour la Sécurité Sociale qui prélève 80 milliards d'euros, et la TVA qui représente 145 milliards d'euros à elle seule. Et juste à titre anecdotique, regardez le programme de François Fillon pour la présidentielle de 2017, il parle d'augmenter la TVA de 3 points et de supprimer l'ISF. Lequel de ces deux points est le plus discuté dans les médias pas celui qui représente la plus grande masse d'argent. La raison de cette politisation est très simple. Un impôt progressif est, par définition, un impôt qui cherche à être punitif. Et c'est pas une théorie complotiste libérale de ma part. François Hollande a essayé de mettre en place une tranche à 75% pour les super riches dans le but très clair, de leur dire arrêtez de gagner de l'argent au-delà au de ce niveau-là. Et même Thomas Piketty, dans son ouvrage, à la fin de son ouvrage, dit très clairement que son idée de taxe mondiale sur les super-riches n'est pas la chose la plus efficace à faire en termes fiscales ou en termes économiques, mais que c'est un outil de réduction des inégalités. Le but est de punir les riches pour qu'il y ait moins d'écart entre les riches et les pauvres. Ce qui m'amène directement sur la question des niches fiscales. Et pour cela, je vais encore me référer à Thomas Piketty. Regardez un peu la courbe de l'imposition réel, c'est-à-dire quel est le taux réel d'imposition des ménages en fonction de leur niveau de revenu. On pourrait s'imaginer que ça monte crescendo où plus vous êtes riche, plus vous payez un taux élevé d'imposition. Alors qu'en fait, c'est une courbe en cloche. On se rend compte que les plus riches payent un taux d'imposition réel sur leur revenu plus faible que les classes moyennes. C'est tout simplement parce que les riches ont accès à toute une série de niches fiscales qui leur permettent de réduire leur facture à la fin de l'année. Et ces niches fiscales existent parce que l'impôt sur le revenu est un impôt qui est et qui donc punit l'activité économique au-delà d'un certain niveau. Sauf que cette activité économique derrière se traduit en emploi et en investissement. C'est pour ça qu'on a créé toute une masse de niches fiscales pour s'assurer que... Oui bon ok vous êtes très riche mais si vous embauchez quelqu'un à la maison bah, vous allez avoir une déduction. Si vous faites un investissement, tel type d'investissement on va quand même vous laisser faire et vous n'allez pas payer d'impôts. Donc si vous êtes quelqu'un comme Milliane Bettencourt et que vous avez suffisamment d'argent vous pouvez vous permettre de payer un fiscaliste à temps plein qui va juste passer ses journées à s'assurer que vos investissements, vos portfolios et la façon dont vous organisez, vous structurez vos revenus permettent de minimiser votre facture à la fin de l'année en termes d'imposition. Et juste que les choses soient claires ici, je parle d'optimisation fiscale, pas d'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est illégal, vous cherchez à masquer vos revenus pour ne pas payer d'impôts dessus. Alors que l'optimisation fiscale, c'est l'usage de niches et de toutes forme de réduction qui existent, qui sont dans les textes de loi, qui sont parfaitement légales, que les élus ont mis en place pour réduire votre facture. Ce qui d'ailleurs est très ironique, parce que les mêmes élus qui vont vous défendre les niches fiscales et les mettre en place, c'est eux qui vont les mettre dans les textes de loi, après viennent se plaindre que les riches utilisent les niches fiscales le but d'une niche fiscale c'est de réduire ses impôts on finit donc avec une concentration de l'impôt sur le revenu sur un nombre de personnes de plus en plus réduit puisque d'un côté vous avez les personnes les moins aisées en termes de revenus pour qui on n'arrête pas de réduire les impôts et même jusqu'à récemment on a supprimé la première tranche d'impôt sur le revenu et à l'extrême opposé vous avez les personnes qui sont suffisamment riches les lignes de bettencourt et compagnie pour payer des fiscalistes, pour réussir à payer le moins d'impôts possible. Et donc, l'impôt sur le revenu est de plus en plus concentré sur les classes moyennes. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je disais tout à l'heure qu'en France, l'impôt est quelque chose qui est extrêmement mal vécu. Il y a un profond sentiment d'injustice auprès, auprès des classes moyennes, parce qu'ils se disent ben, les plus riches eh, payent pas d'impôts, les plus pauvres payent pas d'impôts, et la facture eh, tombe sur moi. Et donc, à côté de cela, quels sont les avantages de la flat tax euh... Étonnamment, en fait, la flat tax n'a pas vraiment d'avantages. L'avantage principal d'une flat tax... Et de ne pas être un impôt progressif. En fait, je pense que ça peut se résumer à ça. C'est que l'avantage de la flat tax, c'est qu'elle n'a pas les défauts d'une imposition progressive. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'acceptation de la population, encore une fois, on a un exemple qui est en or. On a la CSG. La CSG, qui est une flat tax prélevée sur les revenus pour financer la sécurité sociale, collecte autant d'argent, si ce n'est même un peu plus d'ailleurs, que l'impôt sur le revenu. Or, pratiquement personne ne sait que ça existe. C'est prélevé à la source... On est dans les montants tout à fait similaires, c'est une flat tax, personne n'en parle. C'est pas un sujet. L'énorme avantage aussi, c'est que vous avez une bien plus grande neutralité économique, puisque vous avez un taux qui est le même. Et du coup, vous n'avez pas besoin de toutes ces niches fiscales pour compenser les effets négatifs dans les plus hautes sphères d'imposition. Autre avantage économique, c'est que vous perdez les effets de seuil. Un des problèmes qu'on a en France avec l'impôt sur le revenu, c'est que non seulement l'impôt sur le revenu est structuré en tranches avec des taux qui montent, mais en plus en France, vous avez tout un tas d'aides sociales et fiscales qui dépendent eux-mêmes des revenus. Et donc si on vous propose une augmentation, mais que cette augmentation signifie que vous allez passer dans une tranche d'imposition supérieure et vous perdez, euh, je sais pas moi, des, des avantages sur la cantine ou sur le bus ou la nounou ou quelque quoi que ce soit, vous faites le calcul vous-même et vous dites « Ah oui, mais en fait, je perds de l'argent à accepter cette augmentation. » Et ça, c'est le genre d'incitation économique que vous ne voulez surtout pas avoir si vous voulez que votre économie fonctionne de façon saine. Et vous allez me dire « Mais Emmanuel, bon la simplicité, c'est un point anecdotique. » Pas du tout. On passe notre temps en France à changer l'impôt sur le revenu. Tous les ans on a des réformes, tous les ans on va bricoler les niches fiscales, tous les ans on va revoir un peu comment fonctionnent les taux, les seuils et je ne sais quoi. C'est pas une vue de l'esprit, c'est un vrai problème en France l'instabilité fiscale. Et donc l'avantage la principal de la flat tax c'est que vous mettez un coup d'arrêt à tout cela. à partir de maintenant le taux d'imposition il est établi, il est clair, c'est tel pourcent, point, on n'en parle plus. Pour conclure, est-ce que la flat tax est une solution parfaite qui va résoudre tous les problèmes et même la fin dans le monde Non, c'est pas une solution parfaite. C'est quelque chose qui a des soucis. Oui, ça pose des questions par rapport aux inégalités. Euh, comment est-ce qu'on gère la politique familiale qui aujourd'hui fonctionne avec beaucoup de crédits d'impôt et ce genre de choses C'est pas une question qui va être facile à répondre. Maintenant, est-ce que ça améliore la situation par rapport à tous les points dont j'ai parlé, par rapport à l'impôt sur le revenu qu'il existe aujourd'hui Oui, sans aucun doute, une flat tax permettrait de simplifier beaucoup de choses, de se débarrasser de beaucoup de complexités. Et oui, j'aimerais qu'on ait une flat tax en France. Encore une fois, est-ce que ça résout tous les problèmes non, mais ça va rendre la situation meilleure.